Bonjour, je suis Camille, directrice commerciale d'Ubicast. Alors, Ubicast, c'est une société française qui fête ses 15 ans euh, en 2022 et qui est spécialisée dans la digitalisation des enseignements en vidéo avec une plateforme, Nudges, qui centralise la création et la diffusion de contenus interactifs et enrichis et également une gamme de captations, enregistrement pour venir euh, digitaliser des cours. Alors nous sommes présents aux assises du CIR tout simplement parce qu'aujourd'hui on a 70% de nos utilisateurs qui sont dans l'enseignement supérieur. Euh, donc c'est vraiment notre notre cœur de métier. Et puis on s'est aussi rendu compte euh, avec le temps et l'évolution des usages euh, que les profils de type IT, DSI euh, étaient de plus en plus impliqués, voire même décisionnaires euh, sur les, les projets euh, vidéo. Donc ça nous ça, ça nous paraissait très pertinent de pouvoir euh, venir rencontrer ces différents interlocuteurs. Alors, Le gros point fort des, ex, des Assises du CIR, c'est vraiment la proximité euh, qu'on a pu avoir euh, avec les différents congressistes euh, qui sont disponibles pour venir nous, nous rencontrer, qui sont vraiment nos interlocuteurs référents euh, sur, sur les sujets. Et comme on n'est pas non plus dans un salon euh, avec des, des centaines, ou voire un millier de personnes qui passent, euh, ça nous laisse des moments privilégiés euh, pour, pour prendre le temps de discuter vraiment en détail avec eux. Euh, merci. Le mot pour les organisateurs, ce sera tout simplement merci, euh, parce que c'était une première pour nous et ça a été une superbe découverte, euh, que ce soit l'accueil, l'organisation, euh, l'attention qui a été prêtée euh, à, à chacun de nous, euh, et puis leur disponibilité pour aider sur les conférences, etc. Donc tout simplement, si je devais en rajouter même un deuxième, bravo et merci.